Dalle. Allez, on va le met bien. Yeah. Oh, oh. Allez, Il y en et les et leurs étaient en roche, ils ont désabloïné, ils en Mais non, nous avons échoué. Nous avons dit, nous avons dit, nous Je dit, nous garanti. dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous au beurre pincé, Kemenze n'est rien que droit voir vers une diambalato. Zes Oh là là, glace et livande, <inaudible> vous allez. Agézio, -e Gudmararis, Picasso, Maria de Glace. <inaudible> Picapio, Picasso. Hen on va en quoi Picachou, on va en... On aime des mélanes. D'un doustique. Ribotadara, moi. L'usier d'entra, ou n'y a t Ou bien je fais qu'il dit, mais un bar goken. Oui, la riz, elle aime gavoud quand on pas en endroit bendé d'en abardé, a divisou d'un temps de gantant, et bah, ben, zia ravadine nous y. Hum. Mm -hmm. Guise ma vigène et des airs au kerzout. Air à bah heur véchou à véchou, en oasis Ken Gorto, cette. Aïe. Aïe. Un un oasis. Je sais pas dans mon 11 dans la dorothée. Belle zone à Kébé, à dire, de 2, Non, qu'est-ce que ça de pendaben me z'armoud ma séléouzite. Até, au redèguer l'air, a hé dans la pas de On est risqué dans mes bêtes. et Todi sont au noir à l'air, assemblés dans l'hé. Mais Goledman me en or, a me ouarmi. Yaya, et non noir d'aller pas ouais, et Appendes la quête or noir d'avruchette. Ils inscrivent et on au vent de verbel. Qu'alors elle a ma vie j'ai bu du et j'ai bu flo de ganine mais l'ordite ya hat a nous été ni responsable ni trodine. Bisco <rires> Mise Ah Ah Ah dick mise. D'austaka ouderi a rannont de viken Madame, donc, y'a, sur Y'a, sur au voile. Bon, d'alke d'abord, on ce y a un nous et Il vit classe béant et gara d'agal. Petra Bah, y'a Au et des maout, et cari a rannont de viken, disivise, epmar na martezé, a et au eschugunin, au beurre, a taos trivou, vous Évite béant, égarate, plie juste, servi juste